Salut à toutes et à toutes, c'est Tizu, allez on se retrouve pour le kill dimanche numéro 60 et c'est Wiz qui est sur Nocturne avec son Baista. Donc il commence par faire un, un premier kill, un hit marker, un deuxième kill, un troisième kill, un quatrième kill Et là c'est pas tout, il va enchaîner dans la maison 5 kills encore, donc en tout ça fait 9 kills et une petite chaîne d'élimination GG à toi Wiz pour ce petit carnage Donc on va enchaîner directement avec le clip fail, donc c'est Iron sur euh, avant de Warfare Donc il est en avantage, donc il avance sur le point il va faire euh, un premier shot, un deuxième, un troisième. Et au lieu de, euh, de faire le quatrième shot, il saute et là il va lui mettre un point. Donc euh, Iron, je pense qu'il euh, a été pris de panique à ce moment-là. Mais bon, c'est pas grave, t'as fait quand même un triple headshot, Dommage quand même pour ta quad shot. de quoi la voilà, c'était Tisbali pour ce CDD numéro 60. Je vous fais plein de poutous et lâchez un petit j'aime. Peace